Bonjour les curieux positifs, comment renforcer ses fesses, tout son dos, du bas du dos jusqu'à la nuque, assez facilement C'est le secret d'aujourd'hui. Vous êtes nombreux à me demander, Didier, comment renforcer ses fessiers, comment renforcer son dos, grâce au yoga Ça vous intéresse Allez, suivez le guide. La posture que nous allons faire aujourd'hui, c'est la barque, qui est la contre-pose, qui équilibre, une posture que vous connaissez, le navire, le bateau dont je vous mets la vidéo à la fin de celle-ci. Vous allez le voir, c'est une posture toute simple et très efficace. Tout d'abord, prenez le temps de vous allonger sur le ventre, sur votre tapis. Vous le savez, je n'utilise pas de tapis, mais prenez le vôtre. Visualisez une barque bien effilée sur l'eau. L'arrière de ma barque, ce sont mes pieds joints. Ils devront rester joints. L'avant de ma barque, ce sont mes mains jointes. Je vous suggère de croiser vos pouces pour bien solidariser les mains. On vérifie toujours la position du corps du bas vers le haut du corps. Les pieds, on vient d'en parler, ils sont joints. Les fesses seront contractées comme on sera en très léger dos creux. Ça préservera tout à fait nos lombaires. On posera le front au sol ou le menton, suivant ce que peuvent nos cervicales. Et on l'a dit... Les mains sont jointes, pouces croisés. Une fois que la position est prête, on prépare le souffle. Un ou deux soupirs au moins. Et on bascule en respiration ujjayi, dont je vous mets le lien là-haut. Mais attendez la fin de cette vidéo et revenez-y si nécessaire. Une fois que la respiration est ample et calme, on ne bougera comme très souvent les parties du corps que sur l'expiration. Immobile, inspire. En soufflant, je lève le moins haut possible mes jambes, soit seulement mes pieds, soit si je peux, mes genoux. Inspire immobile, expiration suivante, je lève le front le moins haut possible. Inspire immobile, troisième expiration, je lève ou seulement les mains le moins haut possible, ou si je peux, les coudes avec. Mais vous le savez, en yoga, je vous suggère de choisir une position Facile mais gérable, où on peut s'apaiser, plutôt qu'une position où on retient le souffle et où on tient trop peu longtemps. Donc choisissez votre niveau. Continuez la respiration calme et longue. Cherchez un espace de calme dans votre posture. C'est la perle, le secret de la posture. Ce que la posture cache, c'est un peu de méditation. Sinon, ça n'est que de la gym. On tient au moins une ou deux respirations calmes. Retour paisible. Pour se détendre, espace bien les pieds, les coudes. Tournez votre tête sur votre côté le plus naturel. Au moins un ou deux soupirs. Et restez là, tant que c'est agréable. Vous allez le voir, c'est une posture faisable. Je vous rappelle qu'il faut monter le moins haut possible, le plus longtemps possible par rapport à vos possibilités, à condition de rester calme dans la tour de contrôle, respiration fluide et ininterrompue. Vous allez vite progresser si vous commencez modestement. Je vous rappelle pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu que vous pouvez recevoir librement mon guide Le Yoga, ma clé bien-être, où je vous donne tous mes secrets anti-stress il suffit de cliquer sur le lien qui est euh, probablement juste au dessous de la vidéo dans la description et je vous l'envoie par mail automatiquement avec plaisir merci sincèrement d'avoir regardé cette vidéo partagez la likez abonnez vous ça devrait être par là commentez dites moi les difficultés que vous trouvez dans cette position je vous répondrai et attendez la phrase du jour qui arrive et quelques vidéos dont la vidéo promise sur le bateau le navire allez on se retrouve tout de suite